Bonjour à vous Bonjour à vous Brigitte Oui Allez, un petit tour de cartes Sympa Sympathique Oui, on y va C'est parti Allez, on y allez. va Je vais utiliser deux cartes Oui Le premier joker, le deuxième joker Oui Mes cartes euh, magiques en soi Tiens, allez, on va faire quelque chose Tiens, tu veux mélanger les cartes ouais. Oui Allez, Quand mélange suis les cartes Je pas mais bon, je vais essayer de... Parfait Mélange à la française de... Rien de mieux mm -hmm. C'est bon C'est bon Très, très très très très. Voilà. Brigitte, très simple. Oui. Je vais Tu me dis stop quand tu veux, stop. pas quand j'ai fini. <rire> Mais, tout... tu Ça, <rire> Mais tu vas trop vite. Ça c'est la blague du magicien. Mais tu vas trop vite, j'ai pas eu le temps à C'est pas mal. C'est pas marrant hein. Bon alors attends, on va faire simple. Prends une carte. <rire> Je préfère. Oh, allez, celle-ci. C'était une farce. Ah. Tu peux la retourner Je la retourne. Et c'est le valet, valet de, de pique. Très bien. <rire> J'adore le. <rire> euh... Tiens, bah tu leur meuf. Ouais. Tu t'en rappelleras Ouais. comme oui, ouais, ça, c'est vachement important quand même. Ok. Euh, on va faire un petit mélange. Et hop, histoire de, de bien la perdre. Allez, encore. Parce que soyons fous. Mélangeons, mélangeons, mélangeons, mélangeons, mélangeons. Il faut mélanger. D'accord C'est le tour où il faut mélanger. Mm -hmm. Bien. Maintenant. Je vais faire une prouesse technique. Ah ouais Je vais essayer. Tiens, tu vas me donner un chiffre entre 5 et 10. On va dire 5. Bon, 5, ça veut dire 5 secondes. Oui. Je vais tenter de faire une action en 5 secondes, c'est-à-dire de mémoriser les cartes en 5 secondes. Franchement là... Non mais là, il faut être fort, là. même moi, je n'y arriverai pas, franchement. <rire> Est-ce que moi, je vais y arriver déjà Alors attends, tu es prête à compter Oui. On y va. Ok. Ok, ok. <rire> euh, Peux-tu me donner le nom de ta carte Le valet de pique. Le valet de pique. Oui. Le Valet de pique, 23e position. Ah ouais 23e position, ça, le valet de pique. Si, hein. Tu sais quoi, regarde. Je vais même compliquer la chose. Oui. Je vais mettre un joker sur le dessus. D'accord. Et un autre, je ne m'agouille pas, sur le dessous. Comme ça, on le voit bien. Oui. D'autres wow. jokers. 23e position. Et ça va être... Et maintenant, je vais essayer de, de la sortir en une fraction de seconde. Ah, une. impressionnant. Ne cligne pas des yeux, regarde bien. Ah. Une, deux, trois. Entre les deux jokers, une carte face en bas. Est-ce qu'il serait formidable Que si ça soit le valet, j'avoue. Que ça soit, eh bien... Ah, C'est le tour le plus rapide du monde. C'est le tour de, qu'on devrait euh, appeler Luc et Luc. Carrément plus vite que son nom. Voilà, merci à vous, merci à toi Brigitte. De rien. Et on leur donne rendez-vous à la oui. semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.